À la fin des années 30, l'Allemagne s'allie avec l'Italie tout en se rapprochant de quelques États d'Europe centrale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne selon la tactique dite de la guerre éclair. Pendant six mois, rien ne se passe. On parle alors de drôle de guerre. En avril 1940, Hitler occupe le Danemark puis la Norvège. L'offensive vers l'Ouest est déclenchée le 10 mai 1940. Les troupes hitlériennes envahissent la Belgique, puis la France, et provoquent une exode sous la vie française. Le 22 juin 1940, l'armistice prévoit l'occupation du Hitler fait ensuite bombarder les villes d'Angleterre pour faire capituler le Royaume-Uni. C'est la bataille d'Angleterre. Mais les Britanniques font bloc derrière leur premier ministre, Winston Churchill. Hitler lance alors ses forces vers l'Afrique du Nord. Le général Rommel est envoyé pour soutenir les Italiens ainsi que vers les Balkans. Malgré le pacte de non-agression signé avec Staline, Hitler attaque l'URSS par surprise en 1941. C'est l'opération Barbarossa. À la fin de 1942, la France dite libre est également occupée. De sorte que, à la fin de l'année 1942, l'Allemagne et ses alliés dominent presque toute l'Europe.